Ce sketch internet comportait des plans manquants. Il a été complété par. Guest of. Ah tu verras, ils sont hyper sympas. C'est une super soirée. Une super soirée de merde, oui Oui, bah, je pouvais pas savoir, moi, ça va. Hein. Attends, mais t'as un téléphone Appelle quelqu'un Mais, mais c'est... oui, c'est ce que je fais. Je. Tiens, dernier numéro appelé, voilà. Vous me faites chier Vous me faites chier Ça vous a pas suffi à Sur racheter street Je vous raccroche à la gueule Est-ce que ça, ça va avec Une boîte avec qui pouffe dessus, tiens. Ça Ok Bon et c'est un autre, un autre Oui, ok euh, Je sais <rire> Qui qu'elle ça bien foutre là Non mais on va crever et toi t'appelles J'y crois pas Allô Tu m'entends Du coup je vais y aller moi, parce que j'ai rendez-vous ah. derrière et. Ta gueule Écoute Relâche-le d'abord Mais on a autre chose à foutre là Relâche-le tout de suite, je te dis. Allez, déconne pas, putain Oui oui, attends, on a très peu de temps en fait. Hier soir, on était chez Astrid, était super sympa, il y avait Gérard, il était en forme, Gérard, il nous a fait marrer. Et là du coup par contre, on est enfermé dans un garage. Oui, il y, y a une bombe qui va péter, on est attaché, il faut que tu nous sortes de là. Jamais Jamais Relâche-le d'abord. OK. OK, cool. Tu, tu peux nous géolocaliser Hein Oui, tu connais pas l'application de ton frendo Non, mais ça va pas ou quoi Mais comment tu veux qu'on trouve ça Oui, voilà, c'est ça le un flacon d'un fameux flanc flamand flambé aux fraises et aux figues qui file un fulgurant mais furtif soubresaut Le bouchon ne prend pas de photos. T'es con si il fallait pas y donner la boîte Bah ouais mais t'as dit ok cool REC <rire> REC REC REC Bon ça suffit là Allez Sois raisonnable Tu le relâches sinon on descend Qu'est-ce qu'ils... Qu'est-ce qu'ils ont foutu de ma cuisine Et mon gratin il est où Mon gratin T'as plus que 6 minutes 8 Magne ah, Attends, j'ai un double appel devant... Et qu'est-ce que tu fais On s'en fout Allo Donc quoi bordel J'ai posé mon gratin Votre boîte elle est là Qu'est-ce que vous voulez de plus à la fin, hein Bon, je, je reprends l'autre, hein... Autre chose bon Ok, ça on a Ah bah c'est génial Ah bon ah. Qu'est-ce qu'on fait On tire Oh oh hey, oh oh. Just do it. OK OK OK. okay, okay, okay. okay, okay. Hein Allô Plus qu'une minute. Tout ça c'est ta faute Donc on est bon. Mmh, ouais. Alors oui, je suis végétarien. Alors tout est de ma faute, c'est ça Et comment fait hein chacun son une le début, bille, Tu là, peux te libérer Oui de euh. Je sais pas, je. Mais détache-moi, bordel, 15 secondes! 8! Mais <ückeIntexpression stori low> <soybeans> à toi, là! 8! 8, vite, 8, dépêche-toi! Si je vais à la porte, je.